Ça y est, on est en direct. Alors, je ne sais pas si on a déjà beaucoup de monde. Alors, comme on se connecte juste, on va peut-être attendre cinq petites minutes. Ça va bien, messieurs Très bien, et toi, Philippe Très bien, très bien. Alors, on a un petit peu de monde. Déjà, je peux commencer par me présenter. Puis, euh, si on a du monde qui arrive, je pense qu'au bah, fur et à mesure, on verra ça. Donc, bonjour à tous. Je suis Ophélie Fonseca, directrice marketing chez Nalo. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui au premier webinaire organisé par Nalo cette année et nous espérons qu'il vous sera instructif. Donc, tout d'abord, on remercie WeCare de se prêter au jeu. L'objectif, c'est d'échanger pendant 30 minutes sur les pratiques d'un bon investissement immobilier dans le cadre de la gestion de patrimoine. Donc, euh, nos deux intervenants aujourd'hui sont Albert Dantoire de chez Nalo et Roque de Salins de chez WeCare. Donc, pour commencer, vous... messieurs, comme on se connaît déjà, je vous propose euh, de nous tutoyer, si vous êtes d'accord. Oui. Voilà, très tout le monde se tutoie, très bien, très bien. Euh, et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous suivent, euh, s'il y a du monde, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat et nous tenterons de vous répondre en direct ou bien à la fin de cet échange. Donc, euh, bah, Albert, euh, je te donne la main, je te propose de, de te présenter de présenter Nalo. Oui, très bien. Euh, merci Ophélie. Alors, euh, Nalo, euh, qu'est-ce qu'on propose euh, On propose à tous les épargnants, tous les investisseurs, d'avoir une approche beaucoup plus concrète de leur investissement. C'est-à-dire qu'on a plutôt l'habitude historiquement d'investir dans des classes d'actifs ou par opportunisme, etc. Et nous, on propose plutôt une approche qu'on appelle le « goal-based investing ». Donc, ça veut dire que vous réfléchissez par rapport à vos projets. Donc, vous avez bien trois piliers qui sont importants. Votre environnement patrimonial et matrimonial, donc votre âge, vos revenus, votre patrimoine, si vous avez des enfants, des crédits, etc., euh, deuxième pilier, pour quelles raisons à terme vous aurez besoin de l'argent que vous allez investir Ça peut aller de la retraite, à changer de voiture, des travaux de salles de bain, les études de vos enfants, n'importe quoi, hein. voyage au, autour du monde, euh, le, le, le, il n'y a que comme limite votre imagination, et euh, l'horizon euh, de, de temps. Et c'est grâce à ces trois piliers que vous aurez une allocation euh, dédiée derrière, euh, non seulement au démarrage, mais surtout avec une gestion dans le temps personnalisé, et je souligne bien ce mot personnalisé, parce qu'on peut le voir un peu partout, mais ce n'est pas toujours le, le cas euh, chez euh, Nalo, aucun client n'a un investissement similaire à un autre, parce qu'on a toujours un âge différent, des revenus différents, un patrimoine différent, et surtout, des projets et des horizons euh, différents. Euh, ce qui est pratique aussi, parce qu'on sait que les épargnants sont toujours un petit peu euh, flemmards sur l'administratif, c'est que tout est digital, donc c'est extrêmement simple, en quelques minutes c'est souscrit et surtout pour suivre ces investissements. Encore une fois, l'approche est très pratique parce que dans votre espace client, vous pouvez voir vos petits projets et l'évolution de vos investissements avec les échéances et l'atteinte de ces projets. Voilà ce que Nalo apporte à chacun de vous. Merci beaucoup Albert, je vois qu'on a des gens qui se connectent et qui nous disent bonjour, donc bonjour à tous. Euh, eh bien Rock, je te propose également de nous présenter WeCare, donc euh, expliquer qui tu es et, euh, et ce, que tu, ce que propose WeCare. Très bien, merci Ophélie, merci Albert de, de nous accueillir pour ce webinar. Euh, WeCare est spécialisé, c'est une petite entreprise, ouais, spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. Donc euh, tout à l'heure Albert a parlé de de tout ce qui était paperasse, etc. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment tout gérer pour le client. Il n'est plus qu'à rester chez lui. Et, et donc, ça commence par la définition du, du projet. On trouve ensuite un bien, on gère les travaux, on trouve des locataires et enfin, on gère le bien une fois que tout est, tout est mis en place. On est présent dans neuf villes, donc Bordeaux, Laval, Angers, Vannes, Lorient, Brest, Rennes, Nantes et Tours. Donc, à chaque fois, nous avons un, un agent sur place. Et euh, donc, c'est vraiment l'interlocuteur unique euh, pour, euh, pour nos clients euh, à toutes les, les étapes du, du, du projet. Et euh, donc, très important ouais, d'être vraiment sur place. Euh, euh, et l'idée aussi, c'est qu'on n'investit que dans les centres-villes euh, pour deux raisons. Donc, on a vraiment une vision patrimoniale la première c'est euh, tout d'abord si demain nos clients décident de vendre, il leur faut des, des biens liquides. Et la deuxième raison, euh, donc là c'est plus personnel, euh, comme c'est nous qui gérons les, les locataires, euh, on veut vraiment du placement numéro un. Voilà, en quelques mots pour définir euh, la mission de WeCare. Merci, c'est très clair. Très clair, pardon. Euh, donc WeCare, O-U-I-K-E-R. Euh, c'est important de le dire, hein. excuse-moi Rock, mais c'est vrai que j'ai fait ouais, l'erreur et, et, et c'est possible de la faire, donc oh OUI, KER. Euh, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, donc euh, Albert, je te propose de, de débuter. Quelle est ta recommandation principale concernant l'investissement immobilier dans le cadre d'une gestion de patrimoine Alors, euh, j'ajouterai un point euh, que peut-être euh, Rock a oublié et raison pour laquelle aussi on a euh, invité euh, WeCare à ce webinaire, c'est que euh, ce que j'aime bien avec WeCare, c'est euh, que le, la personne qui va vous conseiller dans votre euh, acquisition connaît la ville parce qu'elle y habite et elle y détient elle-même euh, des biens. Et ça, c'est une approche qui est très, très importante parce que, euh, au moins euh, on peut avoir vraiment un une confiance au total dans une personne qui habite et qui détient lui-même des biens dans la ville où vous allez investir vous-même. Et c'est là où je fais un peu un pont avec ta question, au Félix sur se faire accompagner. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, on peut toujours râler en disant que ça fait des frais, patati, patata. Oui, dans la vie, il y a toujours des frais lorsqu'on veut un bon service, un service de qualité, faire un investissement de qualité. Ça coûte des frais, il n'y a rien de gratuit. Euh, donc se faire accompagner c'est un point important parce que je vois souvent trop de gens qui disent bon allez je vais aller euh, gratter ici, gratter là je vais faire ça par moi-même etc un peu comme dans, comme dans l'investissement financier hein, c'est exactement pareil euh, et en fait euh, la majorité euh, du temps les gens se plantent parce que euh, chacun son métier surtout aujourd'hui où il y a une panoplie d'offres une panoplie de manières d'investir avec des, des canaux tous aussi différents les uns que les autres pour un peu s'y retrouver à un minimum, il faudrait y passer beaucoup de temps quand déjà ce n'est pas notre métier de base. Et quand c'est notre métier de base, je pense que Rock me contre... mmh. ne me contredira pas, ça prend du temps aussi on euh, temps quand et... on veut le faire bien. Et j'ajoute Albert, euh, 99% de ce qu'on propose à nos clients, ce sont des biens qui sont hors marché ou avant commercialisation. En plus, en plus, donc euh, ça veut dire qu'il y a un accès à ce qu'on appelle le « off-market » un petit mot euh, un peu spécifique euh, et c'est exactement pareil vraiment dans tous les investissements si vous êtes mal conseillé mal accompagné évidemment aussi donc c'est là où il faut bien faire le choix de son accompagnement en général le bouche à oreille c'est pas une mauvaise idée parce que euh, quand un de vos amis ou plusieurs de, de, de vos amis ou de votre entourage euh, professionnel ont eu affaire à une entreprise où il n'y a que des, des, des bons avis de, de leur part, on peut se dire que ça fait déjà un, un excellent filtre. Donc, se faire accompagner, ça, c'est vraiment un premier point. Et franchement, même euh, pff, sur la gestion locative, etc., euh, je dis souvent que, euh, vous savez, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Euh, il vaut mieux passer plus de, de temps à des choses que l'on connaît soi et déléguer ce qu'on ne connaît pas. Euh, deuxième point, euh, qui fait euh, pas mal de bruit aujourd'hui, euh, on va dire, euh, euh, dans les journaux ou même dans, dans, dans le monde fin, financier, c'est la dette. Donc on parle beaucoup de la remontée des taux, etc. etc. Oui, les, les taux remontent, mais la dette reste encore extrêmement peu chère. Un emprunt sur une vingtaine d'années, vous êtes à 1,6, alors ok, il y a euh, 6, 8 mois, on peut aller chercher du 1,1, 1, du 1, du 1,2, mais ça reste 1,6, c'est vraiment extrêmement faible. Euh, et le lever de la dette, pourquoi Parce qu'il faut bien avoir le schéma en, en tête de le maximum, c'est euh, faire en sorte que votre locataire, donc je parle bien d'un investissement locatif, que votre locataire, en fait, son loyer qui va vous verser rembourse les échéances mensuelles de la dette. Alors, si en plus, ça rembourse les charges de copro, la taxe foncière, etc., là, c'est super. Mais si ça rembourse au moins déjà euh, la dette, je pense que c'est une bonne idée. Et peut-être que là, euh, roc tu as peut-être quelques points à souligner, euh, parce que j'imagine que selon les villes, euh, le rendement n'est pas le même. Donc, euh, les possibilités de faire ce qu'on appelle une opération blanche, euh, donc euh, les loyers remboursent euh, la dette, euh, la taxe foncière, ça peut peut-être un petit peu changer. Non, effectivement, euh, Albert, tu as, tu as raison de soulever ce point. Euh, beaucoup de nos clients au début nous demandent euh, Bon, alors moi, il me faut euh, 9, 10% de rentabilité, comme euh, on peut l'entendre souvent dans les, euh, à la télé, des pubs, etc. Et euh, alors là-dessus, on, on leur dit clairement Ils se sont trompés de, trompés de maison hein, sur, euh, sur des rentabilités à deux chiffres. Euh, C'est possible, mais là, il fallait dans des villes comme Roubaix ou alors en périphérie assez loin. Mais dans ces cas-là, euh, le, le risque plus la rentabilité est élevée, plus le risque est aussi élevé de ne pas avoir un taux d'occupation de 12 mois, etc. Et donc ça, c'est un premier point à, sur lequel on insiste beaucoup. Nous, effectivement, Albert, tu as raison, on insiste beaucoup sur, on veut que les loyers soient, enfin la dette soit remboursée. Et, et ensuite, on a des villes qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres. Je pense notamment à Brest, notre agent qui est à Brest, qui s'appelle paul michel arrive à sortir des, des rendements à 8%, 7%, 8% et qui sont voilà, peut-être moins valables dans d'autres villes. Mais donc, c'est vraiment le, le, le gros intérêt avec Wooker, c'est qu'on a différentes villes en fonction des, des, des critères. Ça peut être donc, la rentabilité, ça peut être les origines de l'investisseur, puisque des marchés peuvent plus parler que d'autres. Et donc, voilà, c'est l'intérêt d'être dans différentes villes et euh, notamment bah, par exemple euh, souvent il faut faire un apport que sont souvent les frais de notaire hein. il y a peu de banques qui prêtent les frais de notaire parce que ce n'est pas considéré comme un investissement c'est un manque des, des frais et c'est là où on recoupe avec euh, Nalo qui vous permet d'ouvrir un projet achat immobilier vous vous dites bah voilà euh, je pense que je devrais faire un investissement locatif dans euh, 4-5 ans j'ai quelques milliers d'euros de côté au lieu de les, de, de les laisser sur un A ou, ou un compte courant en attendant de faire cette acquisition, projet achat immobilier, 5 ans, et euh, Nalo vous fait, en fait un programme d'investissement par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le lever de la dette, et puis avoir un peu euh, euh, d'apport, pour notamment souvent les euh, frais de notaire, qui sont d'à peu près 7,5 du, du prix euh, d'acquisition. Euh, si on recoupe un peu avec euh, d'autres points, euh, l'histoire du rendement que tu expliquais, euh, euh, euh, Rock, je ressouligne évidemment, que quel que soit le type de classe d'actifs dans laquelle vous investissez, immobilier, action, obligation, n'importe quoi, il n'y a pas de rendement sans risque. Ça n'existe pas. Donc, les vidéos YouTube, les pubs, exactement, les pubs YouTube, les vidéos machins, etc., qui vous disent, c'est absolument formidable, ça fait cinq ans que je m'y suis mis, j'ai 72 appartements et je vis à Dubaï, next et aller vers des champs euh, qui vous accompagnent sérieusement euh, avec des rendements normaux. Euh, S'il y a un rendement énorme, sachez qu'il y a un risque énorme. Et le risque énorme, c'est quoi Le locataire qui ne paye pas, euh, l'appartement qui n'a pas de locataire, qui ne se remplit pas en fait. Hein. Euh, Peut-être que le bien est défectueux pour, pour X raisons, etc. Donc ça, il n'y a pas de rendement sur risque. Je pense que je ne le répéterai jamais euh, assez. Euh, avec euh, tout le monde. Et sur le choix euh... des locataires, Albert, tu as raison, je, tu soulèves un point. On choisit vraiment, on, on apporte énormément d'importance au choix des locataires. Euh, on oui. demande des garants, euh, on, on se couvre de, de caution. C'est important. Puisque, euh, puisque demain, si, ça, enfin, voilà, si le, on, on a des impayés, euh, demain c'est nous qui allons pas dormir de la nuit. Donc, euh, bien sûr, là, tout, tout va bien, tout le, monde est, tout le monde est en règle, tous nos locataires payent. Et, euh, et ça, c'est vraiment notre, notre fierté. Hein. Et euh, j'en parlais hier, euh, d'ailleurs, avec un courtier euh, euh, crédit qui, lui, investit aussi dans les biens. Il me disait, en plus, on se dit toujours que ça ne nous arrivera jamais, que ça arrive mmh. toujours aux autres. Ouais. Le locataire qui ne paye pas, euh, la fuite d'eau, je ne sais pas quoi, etc. Si, ça peut arriver, ça arrive pas souvent, ouais. ce n'est pas, pas courant, mais ça peut arriver et on peut le détecter un peu. Le locataire qui… La personne qui vient visiter l'appart pour louer, elle arrive avec une heure de, de retard. Next, ce n'est pas un type sérieux. Voilà. Euh, etc. Non, mais c'est sur des petites choses. Hein. Mais euh, un locataire, il faut avoir des gens sérieux euh, qui payent chaque, chaque, chaque mois, qui ne vous dégradent pas le bien, etc. Donc, ça, c'est un autre point qui est, qui est important. Je voulais euh, souligner sur la notion de rendement bien faire la différence entre le rendement okay, et la rentabilité. C'est pas du tout pareil et peut-être que là, Rock, euh, tu as peut-être des... Des, des points à souligner sur cette différence, sauf si tu veux que je Ouais. Que je... Euh... Non, effectivement, la... les rendements, la rentabilité, euh, donc de... enfin, ça peut être assez proche. Hein. Euh, on entend tout le temps des, euh, des sociétés concurrentes qui nous parlent de rendement, de rentabilité. En fait, tout dépend de, de, de ce qu'on met dedans. Euh, ouais, exactement. Tu... C'est très important. La première règle, c'est de mettre uniquement les loyers hors charge. Euh, ça, c'est la règle numéro une. Mm. Et, de, euh, et après, dans les charges, de mettre toutes les charges. Et, euh, et Donc, ce soit les commissions du care, euh, les frais de notaire, euh, le coût des travaux. Il faut vraiment tout intégrer. Et, euh, et non pas, pour habiller la mariée, euh, aller gonfler un peu le, le loyer euh, en y intégrant les, les charges. Et euh, donc, ça, là-dessus, euh, il faut être assez vigilant sur toute l'offre qui peut exister sur, sur le marché. Et alors, pourquoi je précise un peu ces, ces termes C'est parce que souvent, il euh, y a des calculs qui sont pas bons. Euh, la, la majorité des investisseurs euh, IMO, enfin, on va dire, le, oui, c'est ça, la majorité, euh, font un peu le calcul un peu simplet de euh, « j'ai vendu mon bien 100, je l'ai acheté 70, j'ai fait 30, 30 de, de plus-value ». C'est complètement faux parce qu'il faut évidemment faire le prix de revente, le jour où on revendrait le bien, moins bah, toutes les charges en fait, hein, qu'on a payées durant euh, toute la durée de son investissement, euh, l'IFI, euh, donc l'impôt sur la fortune immobilière aussi, pour ceux qui seraient assujettis, euh, toutes les taxes, les, les prélèvements, les, etc. Et ça fait toujours euh, euh, une performance qui est intéressante, mais il faut juste pas être biaisé par un calcul aussi simple. Parce que ça, c'est des choses que j'entends un petit peu trop aussi. L'immobilier, c'est génial. Euh, tu achètes aujourd'hui, tu revends dans, dans 10 ans. Prix, d prix, de... prix de revente, moins prix d'acquisition. Allez hop, roule et puis euh, tout va bien. Non, il y a plein de choses qui peuvent se, se passer en, entre temps. Il y a des impôts qui, qui peuvent se greffer, etc., etc. Donc, il faut aussi faire les bons euh, calculs de rentabilité, de rendement. Évidemment, il y a des subtilités, mais à la fin comment est-ce qu'on calcule ce qu'on a gagné ou pas et si l'investissement était intéressant. Euh, tu disais, rock que vous étiez surtout sur tout ce qui est centre-ville. Euh, pour toi, quels sont les, on va dire, les éléments principaux Parce qu'on sait qu'il y a trois règles précises pour bien investir. C'est location, location, location. Okay Ça, j'aime bien le dire parce que souvent, pareil, hein, Ouais, mais attends, je vais aller investir là-bas, ça coûte pas cher, le rendement est élevé, puis les loyers sont élevés. Etc. Ouais, mais OK, en fait, c'est où Parce que si mmh. c'est paumé au milieu de nulle part, ça ne va pas marcher. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur l'importance de l'adresse, en fait. Ah, c'est primordial, c'est primordial. Et euh, c'est primordial, donc, euh, tout à l'heure, ce que j'expliquais, là, sur, euh, voilà, si demain, l'investisseur veut le revendre, euh, si l'emplacement est... Et numéro un, il n'aura aucun souci à le, le revendre. S'il change de projet, euh, il veut et souhaite acheter une maison secondaire ou euh, changer de résidence principale, peu importe euh, son projet. Euh, voilà, On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout des 20 ans euh, d'investissement sur un, un LNP par exemple. La deuxième raison, donc là, elle est beaucoup plus personnelle. C'est nous qui allons nous gérer l'appartement. Et si nous devons on considère que si on met plus de 4 ou 5 visites euh, pour louer l'appartement, c'est qu'on euh, qu s'est trompé. Euh, encore une fois, on a des, des loyers euh, qui sont plutôt dans la moyenne haute hein, euh, parce qu'on a encore des emplacements qui sont numéro un. On fait à chaque fois des belles rénovations. Et euh, donc, un bel emplacement, une belle rénovation, ça permet d'avoir un, un, un bon niveau de, de, de rentabilité. Oui, ça, c'est un point et tu as raison de le souligner sur la rénovation. Si vous rénovez bien, ne soyez pas radin sur la rénovation. On est d'accord, Rock. Il ne faut pas euh, euh, louer un, un bien où on, on aura dit « oui, bon, bah, j'ai juste mis un coup de peinture ». Et Si vous rénovez bien, si votre studio, si, si l'appartement que vous mettez en location est bien travaillé, les locataires, il n'y a pas de problème, je pense. Oui, les locataires et d'une il n'y aura pas de problème. Euh, donc, on aura vraiment l'embarras du choix euh, dans, le, dans le dossier. Les gens vont vraiment se battre pour l'avoir. Et la deuxième raison, c'est que, euh, donc, à chaque fois qu'on trouve les locataires, on leur fait comprendre qu'on les a choisis parmi beaucoup, beaucoup de dossiers. Et, euh, et plus l'appartement a été bien rénové, plus les locataires en prennent soin aussi. Bah, surtout qu'il y a une espèce d'effet waouh. C'est-à-dire que tu, tu fais rentrer le candidat, il regarde, il en a certainement vu d'autres ailleurs. Et il dit, ouais, bah, au moins, là, le. Le propriétaire il se fiche pas de moi, ok, il me fait payer 50 euros de plus que l'autre, mais mmh. sauf qu'il est nickel chrome. Et je, et je serai bien dedans, etc. Donc ça c'est ça, c'est un autre point qui est important aussi, parce que j'entends aussi un peu trop oh, enfin bon, attends Albert, je mets en location, je ne vais pas non plus faire un palace. Je n'ai pas parlé de palace. Juste oui, mais dit on est qu d'accord quand même, que... Albert, que euh, en plus si c'est bien rénové, on aura euh, sans doute beaucoup moins de problèmes a posteriori. Exactement. Ouais. C'est comme ça. Si on met des bons produits dans son appartement, etc., euh, il y aura moins de chances que ensuite euh, ça s'abîme par le temps en trop peu de temps, Rocky, je pense. Ouais, et ça, c'est très vrai. C'est vraiment une différenciation sur euh, euh, par rapport à d'autres sociétés. Hein. Euh, lors des travaux, on, on organise, on crée un petit groupe WhatsApp, et euh, tous les deux, trois jours on fait un petit reportage photo qu'on envoie au propriétaire et, euh, et puis c'est vrai que de temps en temps ils nous demandent de, de rajouter une petite touche etc Donc, on le fait très volontiers et euh, mais euh, ils participent, ils voient les, les, les reportages photos ça leur plaît et on a que des effets, enfin euh, que des, des, des très bonnes remarques de, de nos propriétaires, de nos investisseurs sur la qualité de nos rénovations, encore une fois euh, nous ne gérons pas, enfin on gère les travaux mais nous n'avons pas d'entreprise, on n'a pas internalisé ce service là euh, ça nous permet euh, d'être très libre avec nos entreprises avec lesquelles on travaille et de pouvoir leur dire si ça va pas euh, que ça ne va pas et, euh, et puisque comme on fait aussi pas mal de volume euh, ça permet aussi de, de les tenir et s'il faut rajouter des choses, en général les entreprises le font avec du sourire. <rire> ce qui est intéressant Donc, si on... ce que tu dis Rock, excuse-moi Albert je t'ai coupé, c'est intéressant ce que tu dis Rock parce que euh, moi je me dis toujours que je vais acheter euh, près de chez moi euh, et en réalité euh, c'est pas obligatoire, déjà parce que tu me permets de passer par un groupe WhatsApp pour avoir toutes les informations, et finalement ouais. il faut plutôt que ce soit euh, dans un centre-ville euh, et euh, là où il y a WeCare en fait, pas obligatoirement là où moi je suis personnellement. Ouais. Euh, si on, si on habite en banlieue et qu'on n'a pas envie d'acheter en banlieue, on peut se poser des questions de là où on aura un bon rendement. Oui, il n'y a pas de recette magique, mais un bon rendement. Et se dire juste, de toute façon, Wikair va me tenir informé et j'aurai toutes les infos, je n'ai pas besoin de me déplacer toutes les cinq minutes. Oui, absolument. La, la plupart de nos clients ne sont jamais venus voir leur appartement. Alors, s'ils demandent de, de le faire, on les accueille avec grand plaisir. Et en plus, c'est toujours sympa, c'est des moments sympas de, euh, on leur explique toutes les étapes du projet parce que euh, c'est voilà, vraiment des moments de qualité mais euh, la plupart de nos clients ne sont pas venus voir leur appartement et, euh, et voilà donc les deux, les deux nouveaux, il n'y a pas d'école s'ils veulent venir voir leur, leur investissement c'est avec grand plaisir et souvent on prévient le locataire euh, que derrière il y a un propriétaire qui n'a jamais vu l'appartement et ça lui fera peut-être plaisir si un jour elle peut accorder un créneau de 5 minutes, et en général les locataires acceptent bien volontairement. Donc si on reprend vraiment les points euh, principaux, se faire accompagner, on le voit dans les discussions qu'on a depuis 5-10 euh, minutes, hein, il y a quand même plein de choses aux, auxquelles penser et ça peut très bien se faire à distance, etc. Le levier de la dette, euh, bien sûr. Euh, euh, euh, alors sur la durée, parce qu'il y a une petite question sur la, sur la, sur la durée durée de l'emprunt je pense que c'est un peu spécifique euh, mmh. par rapport à la vision qu'on fait euh, à ce qu'on peut trouver comme emprunt etc mais clairement mmh. la durée de l'emprunt finalement euh, il faut surtout la mettre en adéquation comme on disait tout à l'heure faire en sorte que le que le loyer rembourse la dette etc en fait mmh. il faut mettre en fait, il faut pas tellement réfléchir durée et taux mais plutôt échéance mensuelle mmh. plutôt en fait, finalement, les, les gens se focalisent beaucoup sur le taux, mais il n'y a, a pas que ça. Euh, donc, on a dit se faire accompagner, le, le lever de la dette, hein, c'est vraiment important. N'achetez pas, enfin, euh, oui, si, n'achetez pas un bien immobilier qui coûte 300 000 euros, 300 000 euros cash. Enfin, je veux dire, c'est une aberration. Euh, et Albert, tu parlais de l'inflation tout à l'heure Oui, on parlait ah, de l'inflation. Et, ouais. et, et l'inflation, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les ans, nous révisons les loyers en fonction de l'inflation. Donc euh, oui, en Et ça, c'est pas notre. C'est une bonne protection euh, contre l'inflation. Parce qu'en ouais. parce, parce, ce moment, on a un alignement de différentes classes d'actifs qui bougent un peu. Euh, ouais. Ne pas oublier ouais. que l'inflation, c'est quelque chose qui va être structurel. La remontée des taux, euh, euh, la baisse des marchés actions sur la tech, etc. Ça, c'est de la conjoncture. En vrai, on s'en fiche un peu, c'est l'histoire de l'investissement, il y a des fluctuations à la hausse, à la baisse. L'inflation, là, aujourd'hui, c'est, je vais sortir le mot problématique, qui est peut-être un, un petit peu fort, mais ça va être beaucoup plus structurel. Et la seule, et c'est l'ennemi invisible, c'est votre ennemi premier. Parce que vous, vous pensez qu'en ayant 100 euros sur un compte courant, si ces 100 euros sont là dans 5 ans, vous vous dites, ah ben bah, c'est bon. Non, non, non, ils sont baissés de l'inflation de chaque année. Hein. Donc, ça, c'est vraiment l'ennemi invisible. Donc, il faut investir. Il faut investir. Et autre chose que j'avais oublié de dire, il y a trop de gens qui se disent, oui, mais attends, je vais attendre de trouver le bien, au prix super, machin, En fait, ça fait des gens qui, au bout de 10 ans, n'ont toujours rien fait. Voilà. C'est la, la seule conclusion. Rock, je ne sais pas si, si tu vois ça aussi peut-être un peu, mais je vois trop de gens qui, ont, qui attendent de trouver la petite pépite, ceci, cela, etc. Et en fait, ils ne font juste rien. Mais ben j'ai l'impression, excuse-moi, Rock, mais ah. euh, on est d'accord qu'aujourd'hui, les épargnants ils connaissent un contexte inflationniste, donc euh, on est dans l'incertitude, et ils se posent la question si la pierre est toujours une valeur sûre. Donc, euh, est-ce qu'il faut continuer à investir dans l'immobilier euh, ou pas Donc, toi, tu te dis, Albert, il faut continuer à investir, et est-ce que la pierre, c'est toujours une valeur sûre Alors, Roch, qu'est-ce que tu en penses Oui, moi, je suis, euh, je suis euh, complètement aligné euh, sur… Euh, pour ça, il faut il faut de la pierre, il faut diversifier ses investissements. Donc, je pense que Nalo aussi vous faites hyper bien le le, le job pour pour pour pour diversifier tous ses investissements, tout, tout simplement. oui, c'est ça. La, la diversification, c'est vraiment la clé. Et si je prends même l'histoire de l'immobilier, ce n'est pas parce que vous habitez à Lyon qu'il faut investir dans Lyon. Enfin, vous pouvez inv investir à Angers. Et c'est même peut-être mieux parce que ça vous diversifie votre risque sur votre patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, avec tous les moyens d'IG2 qu'on a, Rock le, le dit très bien, le WhatsApp, la vidéo, etc., si vous le déléguez au bon, au bon partenaire, il n'y a pas de problème. Et là, je rebondis sur une question qui nous est posée, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ce webinaire avec euh, Wikair Il y a plein d'acteurs clés en main. Je reviens sur ce que je disais au début euh, on a un peu découvert wicker pour la raison suivante enfin en tout cas que personnellement j'apprécie particulièrement c'est que c'est pas quelqu'un qui est qui vit à lille et qui vous vend un appart à marseille oui. euh, c'est quelqu'un qui vit donc euh, de, tout à l'heure Rock faisait la liste des neuf villes que j'appelle dans le grand ouest dans les dans les ils sont c'est euh, quelqu'un qui habite à angers qui détient des biens à angers et qui va vous conseiller sur une acquisition à Angers. Donc, il connaît le, le, le marché sous toutes ses coutures, même qu'est-ce que la vie à Angers, euh, quelles, sont, que, quelles sont les typologies de gens qui y habitent, et donc euh, les gens qui peuvent louer votre, votre, votre appartement. Donc voilà pour répondre à cette question. Non, mais, et, et, euh, et aussi, un exemple concret par rapport à la connaissance du marché, euh, des règles, euh, du PLU, etc., euh, puisqu'on ne fait pas que de la simple rénovation d'appartements. Il nous est arrivé de faire des surélévations d'immeubles, de, de etc. Euh, donc on va assez loin, donc on connaît bien le service urbanisme de chaque ville, etc. Et, euh, et j'ai un exemple qui est assez concret. Un client, je vais essayer d'être rapide. Un client euh, était euh, un prospect chez nous et regardé aussi chez une boîte concurrente et était à deux doigts d'acheter une maison à Orléans, un immeuble. On lui avait promis que c'était un immeuble. Et, euh, et donc, il, il m'appelle et me dit Bon, Vauroc, je suis désolé, euh, je ne vais pas pouvoir faire, faire avec vous parce que je suis en train d'acheter une, une maison à Orléans qu'on va pouvoir transformer en ce à immeuble. Sauf qu'à Orléans, la règle, c'est qu'on ne peut pas transformer une maison en, en, petits, en petits appartements. Euh, on peut le faire si on crée des places de parking par l'eau créé. Et donc, autant vous dire qu'on était dans, dans l'hypercentre d'Orléans, donc aucune place euh, de, de parking possible. Et. Euh, et, et heureusement, il n'a pas dégainé, entre guillemets, assez rapidement. Il a manqué l'affaire, mais euh, je pense qu'au contraire, il a eu beaucoup de chance, euh, chance ouais. de, de, que ce soit passé euh, pour quelqu'un d'autre et pas lui. Donc, euh, une raison de plus de se faire accompagner. Ouais. <rire> tu, tu donnes une raison de plus de, de, de se faire accompagner par, par, des, par des connaisseurs. Hmm. Alors, j'ai une question parce qu'on euh, on nous la pose. Donc, investissement ouais. locatif ouais. ou SCPI Albert, tu veux répondre à ça Ah, ça, c'est la question euh, qui est souvent posée. Exactement. Alors, euh, je vais répondre, euh, tiens, je vais prendre, bon, je pourrais y répondre avec sous plusieurs angles, mais si je reprends le lever de la dette, on sait que les banques prêtent pour les SCPI plutôt pour les SCPI qu'elles vendent elles-mêmes. Donc ça veut dire que déjà le choix de la SCPI que vous voulez, bon bah elle est restreinte au SCPI de la banque. Puis c'est peut-être pas les moins chers, c'est peut-être pas les plus diversifiés, c'est peut-être pas celui là. En gros vous avez un peu moins de liberté. Ce que je, ce que je, moi j'ai plutôt un penchant euh, plus important pour le locatif classique euh, parce que euh, euh, donc déjà le, le lever de, de la dette, j'en fais ce que je veux, j'achète où, où je veux, je sais où est où est-ce que j'achète. Je me fais bien accompagner. Les frais sont bien moins élevés. Donc ça, il faut faire attention aussi à ça. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que comme toutes les classes d'actifs d'investissement, parce que par exemple, on présente souvent la, la SCPI comme la paire papier, c'est magique, je mets euh, 50 000 euros et puis après, c'est bon. Il y a eu des crises de la SCPI dans les années 90 où les gens n'ont pas retrouvé leur argent. Enfin, voilà, donc il y a en, en, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Moi, j'ai plutôt un penchant assez fort pour l'investissement en direct, surtout qu'on a oublié, j'y ai pensé tout à l'heure, mais j'ai oublié d'en parler, euh, Rock, peut-être que tu peux en parler sur tout ce qui est euh, LMNP, donc euh, location meublée non professionnelle. Fiscalement, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est un super, euh, super levier, super cadeau euh, fiscal, on, ce qui permet d'abortir euh, l'ameublement, enfin, beaucoup de frais, l'ameublement, euh, beaucoup de frais, euh, les travaux, bien évidemment, et... Euh, et Globalement, pendant euh, les, les, les premières années de, de votre investissement, euh, vous ne serez pas imposé sur euh, les, les revenus euh, générés. Donc, ça, c'est euh, top. Ouais. Ça, c'est pas neutre. Ouais. Donc, encore une fois, le match euh, euh, investissement direct ou SCPI, euh, je penche quand même beaucoup plus pour, pour les investissements en direct, même si maintenant, il y a des euh, nouvelles un peu sous-été qui distribuent des SCPI à moindre frais, etc. Alors, pareil. Je reviens toujours sur le rendement sans risque, euh, entre guillemets, sur les deux, trois premières années du nouvel SCPI, entre guillemets, ce n'est pas compliqué d'afficher du 6, du 6 ou 7% parce que le fonds n'est pas encore dilué à, suite à l'acquisition de plein, plein de biens. Okay plus vous avez de biens dans un fonds, plus le rendement se dilue et donc diminue aussi. Donc ça, il faut plutôt essayer de voir au bout de plusieurs années si cette SCPI tient toujours les 7%. En général, ce n'est pas, pas le cas. Donc, Alors, euh, voilà. juste, je suis désolée le... parce qu'on dépasse le temps et, euh, et je me fais un petit peu le, le maître du temps. On va devoir finir euh, ce webinaire. On en aurait tellement plus à dire, euh, j'en ouais. suis sûre. En tout cas, je crois qu'on a déjà couvert pas mal de choses. Euh, donc, déjà, je voulais vous remercier tous les deux pour euh, toutes ces précieuses informations. Je crois qu'on a déjà répondu euh, à toutes les questions qui nous avaient été posées. Euh, J'espère que ce premier webinaire euh, vous a plu. Et puis, euh, bah, le, le replay sera bientôt euh, disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, euh, s'il y a des questions suite à cet échange, euh, bah, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire ou bien à nous contacter directement directement. Euh, chez Nalo. On sera ravis de, de vous répondre et je suis sûre que WeCare également. Euh, et on vous donne rendez-vous bah, mi-juin pour un prochain webinar. Euh, il faudra rester connecté pour, pour connaître le sujet et la guest list. Ah, on reçoit, des, on reçoit plein de questions d'un coup. Euh, quel, est le, quel est le TRI, Albert est On a peut-être 5 minutes, on peut prendre 5 minutes. Mais oui, plus. le taux de rendement interne, euh, bah là, c'est vraiment quand en, je reviens sur les sur la notion de calcul de faire les bons calculs bien prendre en compte tous les paramètres de votre investissement pour retrouver à la fin en fait le bon taux de rendement parce que faire par exemple euh, loyer annuel divisé par le prix du bien euh, ça, va pas, ça va vous donner un semblant de taux de rendement euh, mais ça va pas vous donner le, le taux de rendement, le taux de rendement euh, réel et ça je vous invite il euh, y, y a des il y a des, euh, y a des euh, tutos ou des sites qui expliquent très bien vraiment le, le détail du bon calcul à suivre. Donc voilà, je, donc je suis désolée, on va finir ce webinaire, mais par contre, merci encore à tous les deux. Et puis, bah, bonne merci journée Ophélie. à tous. Et puis, à très bientôt. Merci, Aurélie, Merci, Roch. Merci, merci Robert. Au revoir. Au revoir. Au revoir.